Je m'appelle Aurélie Bergeau, j'ai 21 ans. Je suis née au Vietnam et j'ai été adoptée par mes parents à l'âge de 5 mois. Quand je suis arrivée en France, mes parents se sont rendu compte que j'avais des retards pour me développer. Je ne m'étais pas assise comme mes autres enfants. J'ai donc été à Paris pour faire des examens complémentaires et on m'a diagnostiqué la myotrophie spinale de type 2. Cette maladie se caractérise par une faiblesse musculaire et une atrophie, petit à petit des membres inférieurs et supérieurs. C'est-à-dire que je ne peux pas étendre mes jambes, ni mes bras, ni la plupart de mes articulations. Et je me déplace depuis l'âge de mes un an et demi en fauteuil roulant électrique. À l'annonce de ma la maladie, euh, c'était vraiment très peu connu en 99. J'ai grandi en suivant chaque année le Téléthon, en espérant à chaque fois qu'il y aurait un traitement qui serait proposé. Jusqu'à mes 15 ans, j'avais accepté que finalement, bah, ça n'arriverait pas et que je resterais en fauteuil toute ma vie. Et en 2018, un traitement a été commercialisé, c'est le Spinraza. J'ai commencé à en bénéficier depuis septembre 2019. C'est une injection qu'on me fait dans la maladie mais qui pousse mes gènes à produire plus de protéines pour me redonner de la force et à stopper l'évolution de la maladie. Mon regard sur mon handicap, il a beaucoup évolué depuis que je suis petite. Au début, je trouvais ça injuste par rapport aux autres enfants. Je ne peux pas jouer à la course, je ne peux pas faire du sport, je suis tous les trois mois dans les hôpitaux. Tous les enfants te regardent, ils ne comprennent pas forcément ce que c'est cette machine avec des roues. En fait, j'ai l'impression d'être en bête de foire. Mais petit à petit, bah, j'ai commencé en grandissant à m'en détacher. Je me suis rendu compte que ce fauteuil, malgré le fait qu'il m'handicapait et qu'il me bloquait, c'était pas moi. Et me dire que même si j'étais en fauteuil roulant, bah, en soi, j'étais une femme comme les autres. Capacités bah, si capacité physique, on va dire, ne sont pas autant développées que les autres. mon bah, mental est, est comme les autres. On m'a toujours beaucoup infantilisé, C'est ce qu'on appelle le validisme. Que ce soit à l'école, dans ma famille, quand on était petit, ils s'adressaient à ma mère, même quand j'avais 15 ans. Il pensais que je ne comprenais pas. En gros, c'était presque inconscient. Quand on va chez un médecin, il s'adresse à ma mère, plutôt qu'à moi, quand je suis dans la même pièce. Les profs s'adressent à nos amis pour nous poser des questions, alors qu'on est là, ils ne nous regardent pas. Ils utilisent la troisième personne. Un jour, j'étais en cours et le prof a dit « laissez passer la chaise, s'il vous plaît ». C'est peut être une phrase comme ça qui peut paraître anodine ou qui pense être innocente, mais ça nous touche. On se rend compte qu'on est réduit justement à l'objet qui nous permet de nous déplacer et qu'on n'est plus une individualité, on va dire. Il y a quelques années, je m'étais créé des comptes sur différents sites de rencontres. J'ai toujours cette peur aujourd'hui de me dire que certaines personnes pourraient être attirées par moi, mais avoir peur de sortir avec une personne handicapée parce qu'ils ont peur de devoir s'occuper d'elles, d'être frustrés dans leur vie de tous les jours. Ça, c'est reconnu dans les messages que je recevais. Beaucoup de personnes m'ont aussi demandé de coucher avec eux parce que c'était leur fantasme de coucher avec des personnes handicapées. Des fois, on se demande, si ça se rend compte, est-ce qu'il vaut mieux ne pas en parler pour faire connaissance à que les gens viennent te parler, comme si c'était quelqu'un de valide, mais qu'ensuite ils se sentent trahis. Ou s'il faut le dire dès le départ et être prête à répondre à des questions où justement, à ce que les gens ne viennent pas t'aborder en fait, je pense que les gens confondent le handicap mental et le handicap moteur. Il n'a aucune conséquence sur les fonctions intellectuelles. Ce n'est pas parce que nous sommes en fauteuil que nous ne pouvons pas comprendre, communiquer, discuter avec les gens. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai appris à vivre seul à l'autonomie. Je vivais dans, dans le lycée toute la semaine et je revenais chez moi le vendredi soir. Ça s'est continué quand je suis rentrée à la fac dans une résidence étudiante. Et j'ai eu beaucoup de choses auxquelles je vais penser. J'ai des dossiers à faire tous les deux ans pour avoir des allocations par la MDPH, c'est la Maison Départementale des Handicapés. Je dois acheter ou louer des lits médicalisés, des chaises de douche, des lève personnes, des voitures adaptées pour ma vie de plus tard quand je pourrai avoir le permis. C'est très fatigant, c'est très long et ça peut prendre plusieurs mois pour qu'on ait enfin une réponse et du coup les remboursements. Moi j'ai toujours que quand on est handicapé il faut être riche. Quand je partais un congé de vacances. Je payais, et pour moi, c'est-à-dire environ 1000 euros, plus encore 1000 euros pour payer l'aide-soignante qui devait m'accompagner pendant ces jours. Ce fauteuil que j'ai aujourd'hui, je l'ai changé en 2015. Il m'a coûté environ 12 000 euros et il s'est pris en charge, mais très peu. Quand j'ai sorti étudiante avec des amis, il faut toujours que je prévoie que j'appelle les bars avant de sortir pour vérifier qu'ils sont bien accessibles. Souvent, je suis vite déçue, parce que à Paris, la plupart des magasins ne sont pas adaptés. Ils pensent que les fauteuils électriques, ont des fauteuils manuels, on peut les soulever alors que ces fauteuils pèsent 100 kg. La plupart des établissements ne sont pas accessibles. On va faire des sorties pour aller dans des bars, dans des boîtes. Quand je veux me déplacer, il faut toujours que je prenne le bus parce qu'il n'y a qu'une seule ligne de métro qui est accessible. C'est la ligne 14. Pour les déplacements hors Paris, c'est très compliqué pour moi parce qu'il faut que je prenne des taxis adaptés. C'est toujours aléatoire, on ne sait pas si on va trouver un chauffeur ou si si un chauffeur si va pouvoir accepter la course, parce que souvent les chauffeurs annulent leur course. Et les prix sont très chers, ça peut aller jusqu'à 50 euros même plus. Des fois. Et souvent on est obligé de rester chez nous alors qu'on aimerait bien sortir comme une jeune de 21 ans normal, les lambda. Le rapport qu'on a à notre corps est différent. On est une femme en une situation de handicap. Déjà que les femmes entre elles se comparent, on va chercher toujours à avoir un corps parfait, qui rentre dans les critères de notre société. Comparer mon corps, j'étais pas assez grande, j'étais pas assez maigre. En 2018, je suis décidée de faire un shooting photo. Déjà parce que je trouvais ça joli, j'avais beaucoup d'amis qui en faisaient. Et puis je me suis dit, peut-être que à travers la photographie, je vais commencer à avoir un regard différent sur mon corps, sur moi-même, et à me trouver belle. Finalement, bah, ça a fonctionné. J'ai même commencé à vouloir montrer l'idée qu'on peut être top modèle ou qu'on peut être modèle photo même en étant en fauteuil. Grâce à un travail sur moi, je commence à me rendre compte de mes qualités et de mes défauts, mais je pense que tout le monde a des défauts et heureusement qu'ils existent. J'ai participé à des masterclass, des sororités pour la soirée de confiance en soi, sur le body positivisme. Pour moi, le féminisme, c'est un combat vraiment depuis des années. On commence vraiment à en parler récemment, depuis 2018-2019, sur les réseaux sociaux. La parole qui se libère par rapport à des femmes dans leur travail, dans leur vie de tous les jours, des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Ce sujet me touche beaucoup. Je pense qu'il est important qu'on se batte pour nos droits et qu'on se rende compte que un sexe n'est pas supérieur à l'autre. On doit tous être égaux. Il y a toujours cette inégalité entre le des hommes et des femmes. Et je me dis que quand un personne est ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de trouver un emploi à la mes études. Euh, les gens vont se dire, euh, elle est handicapée, donc elle va sûrement être plus souvent absente à cause des frais médicaux. Et souvent, des gens pensent qu'on a moins de compétences, qu'on est en fauteuil et qu'on peut avoir moins de capacités intellectuelles que d'autres. Depuis que j'ai 14 ans, je rêve de devenir journaliste culturelle ou journaliste d'actualité. Et je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Je intéresse à plein de choses. Et à la fin de ma licence de cinéma, je voudrais préparer des concours pour entrer dans une école de journaliste. Je ne sais pas encore où. Peut-être au Bordeaux, peut-être Paris, peut-être Toulouse. On verra. Depuis que j'ai trois ans. Je chante, j'ai été dans différentes chorales, en école primaire, au collège. Pendant la première année de cinéma, on avait un devoir à faire. C'est-à-dire, on devait faire un autoportrait sous n'importe quelle forme. Ça aurait pu être un dessin, un montage vidéo. Et moi, j'ai décidé de le faire sous forme de chanson. J'ai demandé à un ami de m'aider parce que j'avais jamais fait ça. Je ne savais pas composer des musiques. Et on a écrit les paroles ensemble. Je lui ai dit ce que je voulais faire. Je vais faire un couplet sur mon passé, sur mon présent et sur ce que je voulais faire plus tard. Et euh, en quelques mois, on a créé une chanson. Et ça s'appelle La vie, ça va, ça roule. On ne choisit pas où l'on est. Vous la retrouver maintenant euh, sur euh, mon compte Instagram, mon compte YouTube, mon compte Facebook. Je ne compte pas encore euh, refaire une autre chanson. C'est pas prévu. Mais je continue à faire des reprises sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Et j'ai commencé à prendre des cours de chant. Je suis fière de mon parcours et de mon évolution. Et Maintenant, je vis seule, à 21 ans, dans une résidence étudiante adaptée dans Paris. J'ai une vie sociale étudiante assez épanouie. J'ai beaucoup de projets, je développe une communauté sur les réseaux sociaux et je fais de merveilleuses rencontres. Tous les humains sont différents. Mais que le handicap n'ait en soi qu'une différence comme les autres, de différentes sortes. Ne faites pas de notre handicap un tabou. Si vous ne comprenez pas, si vous avez des questions, Venez nous en parler et vous verrez que finalement, on a plus de points en commun que ce que les gens peuvent parfois penser. Je pense que je ne serais pas la même sans mon handicap. Le handicap, c'est pas une prison. que beaucoup de personnes en situation de handicap, pensent qu'ils sont moins bien que les autres ou ont beaucoup de mal à accepter leur handicap, je le sais parce que je suis passée par là. Mais j'ai envie de dire, le handicap, on doit vivre avec et on est obligé, donc autant le vivre bien. Donc euh, aimons-le et faisons, faisons une force en fait. Franchement, je suis épanouie, je suis fière d'avoir surmonté tout ça. Une déclaration, une déclaration. Et n'oubliez pas, la vie, ça roule je Je m'en vais.